internautes, c'est Jamie et c'est la rentrée Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en vidéo sur Peertube et Youtube D'ailleurs pense bien à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification sur Youtube Pour ce dixième numéro, ont aussi mille choses à te dire Dans cette vidéo, nous allons parler des alternatives à la bétonisation galopante du monde en compagnie de Michel, qu'on va retrouver dans quelques minutes qui est un fervent militant qu'on pourrait qualifier d'anticapitaliste, euh, écologiste radical et qui est spécialiste sur les questions de l'éco-construction Alors dit comme ça, ça paraît très technique ça l'est, mais c'est un sujet primordial qui doit être popularisé à l'heure où nous avons désormais dépassé les limites d'un système humain, d'organisation de société qui est rendu à être prédateur de son environnement naturel. Et qui dit plus d'environnement vivant, eh ben plus d'humanité vivante non plus, hein, c'est quand même ballot. D'ailleurs ces derniers mois que nous avons pu passer collectivement ensemble avec la même expérience, nous a beaucoup appris sur la question. Mais rassure-toi, il y a une bonne nouvelle puisqu'il existe des alternatives à tout ça que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne t'apprendrai rien en te rappelant que le pouvoir politique, le pouvoir de décision, est aux mains d'une petite élite bourgeoise qui ne jure que par la croissance illimitée dans un monde limité de l'économie financiarisée, mondialisée qui leur profite d'abord à eux, au détriment d'autres modèles de gestion de la société qui seraient bien plus respectueux de l'environnement, mais aussi gravitant autour d'autres. Euh, valeur que l'argent et le profit. La démographie humaine est toujours, dans sa globalité, en forte croissance. Et les déplacements de population eux aussi. 55% des humains de la planète vivent aujourd'hui en milieu urbain et il est estimé qu'ils seront 68% en 2050, date à laquelle nous devrions nous approcher des 10 milliards d'habitants. La question de l'expansion et de la densification des villes s'est alors vite posée. Mais il semble que le béton, l'usage du béton, matériau ultra polluant, reste roi dans le domaine. Alors qu'il existe d'autres méthodes, qui sont d'ailleurs plus anciennes que le béton, et surtout en phase avec les enjeux de notre époque. Comme le BTP pour bois, terre, paille. Et si nous sommes aujourd'hui à Lyon, c'est qu'il existe ici, comme un peu partout en fait, des exemples de maisons, de bâtiments, d'immeubles construits en terre cuite ou en terre crue, c'est-à-dire en pisé, comme c'est le cas de quasi tout le quartier de la Croix-Rousse dans lequel on se balade à cet instant. Et c'est justement au cœur de ce quartier historique lyonnais, celui des célèbres canuts, que nous attend Michel, dans un lieu inédit où l'on peut voir ce que malheureusement le ciment des façades dissimule partout, la terre. Bonjour Salut Gémile Salut Michel, ça va Mais c'est la pluie quoi Ah mais désolé, je n'en pas prévu du tout dans le planning là Toi non plus apparemment Ouais, ouais bah, super pas, content si ça va, ça va. De, de faire cette émission euh... Euh, Avec je, toi. Je suis content, que tu sois content, moi aussi je suis content. Voilà, j'adore ton travail et tout ce que tu fais, voilà. Merci, c'est gentil. Alors, à la base on devait se retrouver à Confluence et on ira juste après. Mais euh, pourquoi tu as voulu me donner rendez-vous là où... Bah parce que bah... tu as été voir euh, plein de Lyon, c'est une ville où il y a énormément de construction en terre. Et puis je voulais te montrer qu'ici, bah là on la voit. Et c'est rare quand on la voit, euh, là on le voit, là on le voit un peu, là dans le coin. Là il y a un mur en terre juste ouais. derrière. Et la, en maison, fait, euh... la maison La bah, maison La maison ici, oui, la maison ici Qui sur est habillé, plusieurs étages. Euh... Ouais. Ouais. Elle est habitée en terre et puis tu as vu des immeubles qui font jusqu'à presque 30 mètres à Lyon euh, en terre, et il euh, y a des villes où il y a des immeubles à 50 mètres, 54 mètres euh, euh, dans une ville. Et, voilà, il y a la même chose dans les constructions en paille qui sont sur plein d'étages, euh, en bois. Euh, voilà, c'est pas simplement pour habiter dans des huttes, quoi, la construction en terre. Et ça reste à la pluie <rire> Parce qu'on le voit quand même bon Tout s'écroule pas, et puis il y en a qui ont des, des centaines et des, des centaines et des centaines d'années, et parfois des millénaires, quoi, dans des constructions anciennes, quoi. Et ils faisaient tout ça avec ce qu'ils avaient sous les pieds. Ils construisaient en terre, ici ils ont fait une énorme cave, oui, et c'est avec cette terre qu'ils ont pu monter les murs de la maison. On peut déjà voir les images de cette cave qui, qui est improbable. On peut toucher, enfin, c'est de la terre Ouais, tout à fait, c'est ça, c'est de la terre, c'est... C'est ça qui est fou, parce qu'on se dit, merde, de la terre, mais comment on peut faire un truc qui tient sur la durée, on peut monter dedans, on peut construire des étages, mais en fait, si. Et elle se vendait pas, elle était ici sous les pieds, il n'y a pas de capitalisme derrière, c'est là, c'est sous nos pieds, et tout y est, Je coordonne une assaut qui a comme volonté de lutter contre le réchauffement climatique par un truc qui est totalement bizarre, la construction, et c'est un énorme levier, et les gens ne savent absolument pas pourquoi, mais pour ça, il faut aussi démolir le capitalisme. Il faut construire sur les multinationales et il faut pouvoir euh, changer de système. Or, c'est un énorme levier, quoi. J'ai fait des recherches sur toi et j'ai vu que tu étais euh, euh, agrégé en, en sciences des, euh, des religions. Euh, comment on passe de ça à ça Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la philosophie des choses. Donc ouais. moi, déjà, tout ce qui m'a intéressé, c'est la position philosophique. Par exemple, j'ai fait un mémoire sur euh, comment on peut euh, s'éveiller à être quelque chose et à être quelqu'un. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai essayé de montrer dans ce mémoire, tout ce que le capitalisme empêche d'être sujet de sa vie et il désapproprie les gens et les empêche. Et pour moi, euh, se réapproprier euh, la nourriture, se réapproprier euh, les habitations voilà, habitation, avec tout ce qui nous entoure, bah pour moi, c'est vraiment sortir de l'aliénation, sortir... Euh, mais il y a plein de sujets qui m'intéressent au niveau philosophique, c'est la culpabilisation. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui jette un gobelet en plastique, tout le monde le regarde. Un bâtiment, il y a, il y a deux mois, j'étais devant un bâtiment industriel et il y a des centaines de camions qui sont venus euh, tout jeter à la poubelle et le bâtiment, c'est 76,9% des déchets, et c'est à usage unique. Des déchets produits dans des le pays Des déchets produits dans le pays, ouais, 76,9%. Et c'est En Marche qu'il dit dans son rapport sur... Donc c'est pas un truc... Euh... Donc ils ne mentent pas Voilà Non, non, <rire> mais voilà, sur ce truc-là, ils ne vont pas je... commencer à dire, ils disent le BTP, bah, ouais, ouais, ouais. quand ils voulaient ouais, faire un truc là, sur la question des déchets, et c'est à usage unique. Dans le temps, on, on réutilisait la terre, on l'a réutilisé, le bois, on le réutilisait d'une poutre à l'autre, et voilà, le bâtiment c'était toujours recyclable à l'infini quoi, il y a moyen véritablement. Comme le reste, comme oui, la, voilà. la, la fabrication de tout. Et c'est vrai que l'aspect euh, philosophique et le spectre à travers lequel on pourrait voir donc, le capitalisme et la politique finalement, mmh. bah, ça prend toute sa place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les relations humaines et les gens qui ont des positionnements différents. Et moi, ce qui m'a intéressé dans notre travail d'audition, c'est que j'ai interrogé des cimentiers, on a interrogé de la fondation Abbé Pierre qui disait « qu'il faut construire plein de logements ». Puis après ça, on avait des naturalistes « et il ne faut plus jamais construire parce que sinon on bétonne tout, il n'y a plus de la nature, il n'y a plus rien ». Et on écoutait plein d'avis différents et après, à la fin, on se dit « on peut construire quelque chose ensemble » parce qu'il y a 90% qui ont intérêt à qu'on change ce système capitaliste. 90% des gens ont intérêt. Quoi. Et le cimentier, qui aujourd'hui va voir son ciment délocalisé en Chine, bah, c'était toutes des questions essentielles, existentielles et philosophiques qui m'intéressent. En fait, je suis un philosophe du bâtiment plus qu'un constructeur. Hein. Oui, bien sûr, bah, je le ressens dans comment tu, le, le, comment tu abordes le sujet, euh, que ce soit maintenant, mais aussi dans ce que tu as pu écrire, les euh, discussions qu'on a déjà eues au téléphone auparavant, c'est déjà rencontré que, quelques fois. Donc vraiment, oui, et ça va au bout, puisqu'à travers l'association, vous avez fait des propositions concrètes, politiques, à tout le monde, à, à, à tous les acteurs politiques, puisque on n'est pas, enfin, je ne sais pas si tu vas me sur ce terrain-là, mais en France, on n'est pas vraiment en démocratie dans voilà le sens où fait. on aurait nous-mêmes le pouvoir de décision, on ne l'a pas, donc on doit convaincre ceux qui ont le pouvoir de décision pour pouvoir aller dans un sens ou dans un autre. Donc euh, tu as fait ce travail-là aussi. Ce qu'il faut, c'est essayer de parler à tous les citoyens. Et nous, quand on a fait une brochure programmatique, c'était vraiment dans la logique des Gilets jaunes. C'est-à-dire que globalement, on n'a pas attendu d'avoir le pouvoir à l'Assemblée. On a écrit un texte de loi, on a auditionné, et on a vraiment fait ça entre citoyens. Quoi. Après, y des... Et après, on a seulement été voir les partis politiques, on a été voir tous les partis qui étaient intéressés par ce qu'on avait fait. Et les trois quarts des gens ont tous fermé la... la... parce que ça ne les intéresse pas qu'il y ait des citoyens qui écrivent un programme. Quoi. Euh, oui, maintenant que tu dis ça, suis oublié de te poser la question quand même. Euh, qui qui s'est intéressé à ce moment-là bah Nous, c'est par le biais de la France Insoumise, mais bon, euh, voilà... C'est un fait, point, c'est pas, point pas, point pas euh, partisan. Hein. Enfin, voilà, c'est pas partisan. Il y a uniquement euh, eux qui ont accepté de Oui, moi, je, projet... je pensais que les Verts allaient être intéressés par ce genre de démarche, mais ils nous disaient, nous, ce qui nous intéresse, c'est sensibiliser les gens à, mais pas changer nos modes de production de manière globale. Et puis à un moment, quand tu mets toutes les luttes ensemble, tu es obligé de... t'as un ennemi. Et l'ennemi, c'est le patron de la Farge, le patron de chez Total. Il y a quelques patrons qui, euh, ou des gens qui jouent en bourse et qui ont des milliards à gagner. Et, mais par contre, c'est nos copains les cimentiers, c'est nos copains les, les, les travailleurs, travailleurs c'est nos copains... Euh, nos copains, euh, nos copains tout le reste, c'est nos copains, mais voilà, oui. les gens qui... Ils veulent vendre un produit jetable absolument et qui a usage unique parce que sinon ils se font plus de bénéf. Hein. Le bâtiment, les maisons, tout ça, la ville est devenue un produit jetable. Ah, c'est un fait. produit jetable. Tout ça, c'est du produit jetable. Comme nos meubles, comme notre, tous les objets de consommation, c'est fou. Cette vision-là, euh, je l'avais pas forcément intégrée, tu vois. Et là, en préparant l'émission, etc., je, je me suis dit, bah oui, en fait, on attend. On disait tout à l'heure en off que les bâtiments avaient une une, une espérance de vie euh, courte. J'avais lu que alors, le viaduc de Millau qui a un truc incroyable, c'est 100 ans. C est, c est, et c'est tout en béton, c'est incroyable, hein, c sans... mais on les détruit même avant. Mais les bâtiments industriels, ils ont une durée de 15-20 ans, quoi. les bâtiments, comme je disais, euh, intersport, ben, tous voilà, les trucs, c les entrepôts, c'est 15 ans, 20 ans maximum. Alors et ça il pourrait faut être bouger, euh... quoi. des siècles quoi en fait. Euh, on pourrait construire autrement quoi, et puis tout ça, c'est un coût après pour la collectivité, et puis c'est un coût énorme pour le climat, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, parce cool. que c'est vraiment un coût énorme pour le climat. Et d'ailleurs, en parlant de construction etc, je te propose qu'on aille maintenant migrer quelques kilomètres plus bas sur la Presqu'île, parce que là on est tout en haut, la partie historique de Lyon. Euh, pour pour aller vers la, la confluence. Parfait. Hein, voilà, on y va avec vous. C'est parti. J'espère qu'il n'y a pas trop pleuvoir. <rires> Et ben nous voici à confluence avec un bâtiment en terre, en terre, fait en 2020. On voit encore les travaux qui sont en cours. Voilà, c'est en cours. Pour le coup, ils n'ont pas mis de ciment, ils ont... Ils ah ont... bah, là, on la montre. On la montre, pas besoin de la cacher. Mais en fait, qu'est-ce qui est positif dans la terre Pourquoi c'est mieux que le ciment Alors, tout simplement, pour des raisons climatiques. Parce que euh, ce, quand on utilise des matériaux crus, on les cuit pas. Et donc, quand on cuit un matériau, on émet du CO2. Bah, par exemple, tu cuis euh, du ciment, tu le cuis à 1800 degrés, c'est de la pierre qui est cuite à 1800 degrés, eh bien tu émets énormément de CO2 pour le produire. Et la production des matériaux de construction, c'est 7% des gaz à effet de serre en France et c'est 10% dans le monde. Et le ciment, c'est 6,9% du CO2. C'est énorme. C'est énorme. Et donc maintenant, il y a plein d'autres matériaux crus. Il y a la paille, il y a la pierre, il y a le bois. Aller vers des matériaux crus, c'est extrêmement important. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a des matériaux aussi qui peuvent stocker du carbone. Alors c'est bizarre, hein, parce que quand on dit on va stocker du carbone, qu'est-ce que c'est comme truc oh, Mais ouais. bah, on bois. dit on plante des arbres voilà. pour stocker du carbone. Et puis la paille, c'est la même chose. Quand on... Si la paille, tu la laisses mourir sur le terrain, il y aura un peu de carbone stocké dans le sol, qui va aller pour le compostage, etc. Mais si tu le gardes le ballot tel quel, et que tu l'utilises d'abord dans la construction, eh bien, tout le carbone reste dans la construction. Et donc, on peut avoir des bilans positifs de carbone. Nous, avec notre programme qu'on a fait, on pouvait stocker jusqu'à 23 millions de tonnes de, de carbone, ce qui représente 6% de ce qui est émis en France chaque année, quoi. rien qu'en changeant euh, le mode du bâtiment. Mais le bâtiment, en fait, il, il émet jusqu'à 40% du CO2, c'est énorme. Aussi parce qu'il y a la vie du bâtiment. Parce qu'on chauffe une maison et pour chauffer du maison, on brûle du pétrole, on brûle du gaz. Alors que et la terre, ça rafraîchit euh, l'été, enfin, on l'a vu tout à l'heure dans la maison Alors, de Madame. La, la terre, c'est vraiment un bâtiment pour moi qui est génial si on est en dessous de la 40e latitude sud parce que vraiment ça rafraîchit l'été. La paille par contre c'est un superbe isolant et c'est pour ça que moi je suis aussi pour bois, la terre crue et la paille parce ouais. que c'est hyper intéressant d'avoir euh, des bâtiments isolés. Il ah ben, y a un bâtiment dans les Vosges qu'ils ont fait sur 7 étages, un logement social, pas besoin de chauffage. Ils n'utilisent pas le chauffage parce qu'en en fait on n'a pas besoin de chauffer puisque tout est isolé quoi. Ou alors on met un tout petit truc d'appoint, euh, si on devait chauffer en, en, en bois on devrait chauffer quoi, euh, une demi stère euh, vraiment quasi rien et les bâtiments en terre, moi, je prends souvent l'exemple d'une ville, il y a une ville au Yémen, ce serait super intéressant que tu la montres en vidéo, qu'on appelle la Manhattan du désert parce qu'il y a 13 siècles, elle avait déjà des immeubles et il y a des bâtiments de 50 mètres de haut, quoi, hein, en, en terre. terre. Et dans cette ville, en fait, il fait super frais. Pourtant là, historiquement, il bah, fait 46, 50 degrés. Ce n'est pas comme chez nous, exceptionnel et chez nous que ça va être comme ça dans le futur. Et il euh, y a une ville qu'ils ont construite tout récemment en béton à Dubaï, à 1000 km de là. Et là, en fait, la température extérieure, à cause du béton et du verre, à cause des climatiseurs qui, qui tournent qui sont, et qui chauffent l'espace, ouais, ouais. eh bien la température extérieure a monté de 6 degrés. Nous, dans le programme qu'on avait fait, on pouvait diminuer de 20% les gaz à effet de serre en France. Ce qui est énorme sûr, comme, sûr, euh, comme levier, quoi, en 10 ans. Quoi, en stockant du carbone, en utilisant des matériaux crus et en chauffant plus, en climatisant plus les maisons. Si on arrête pas avec le béton, les canicules dans un siècle et même dans dix ans, ça va être de plus en plus invivable. Les gens vont devoir mettre des climatiseurs, ce qui va accélérer le réchauffement climatique et ce qui est un non-sens total. Quoi. à l'intérieur, et donc c'est vachement en bois, finalement, bois terre ouais, paille. il y a quand même pas mal de bois. Ouais. Alors, l'isolation, c'est pas L'isolation, forcément... je sais pas exactement ce que c'est. On sait pas vraiment ce que c'est. Mais euh, juste avant, tu parlais de, de bois, de terre, de paille comme des choses nécessaires pour le climat, etc. Mais on ne vend plus de climatiseurs on ne vend plus, on consomme moins de pétrole, c'est pas très… Euh, enfin, l'économie, tu penses un peu ben Mais d'un autre côté, on arrive à créer presque un million d'emplois parce qu'en fait, quand on travaille avec des choses moins mécanisées, avec des choses locales, etc., ça demande pas mal de boulot. Mais effectivement, il y a tout un capitalisme du déchet euh, qui fonctionne plus. Quoi. Puisqu'on qu'on réutilise tout et donc euh, bah ouais. ce euh, n'est pas éternel, tandis que le capitalisme adore de faire tout un déchet jetable et, ré et jamais réutilisable. Quoi. On pourrait qualifier ce projet d'anticapitaliste au final. Voilà, ouais, ouais. Bah, travailler avec des matériaux non délocalisables qu'on peut utiliser, un savoir-faire que tout le monde peut avoir et où tout est disponible sous la main. Mais ça demande aussi, euh, voilà, la terre elle est sous nos pieds, ça c'est l'exemple, mais on pourrait aussi euh, euh, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Euh, J'ai lutté pendant des années contre l'incinération de déchets en cimenterie. Euh, voilà, d'où vient... Euh, bah tu à côté. J'habitais à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe. Elle brûlait des déchets toxiques et dangereux. Et puis un jour, euh, voilà, euh, mon frère m'a dit que c'était dangereux pour le jardin, etc. Donc j'ai vraiment lutté contre l'incinération parce qu'en fait, pour se faire plus de bénef, en fait, ils brûlaient des déchets euh, au lieu de brûler du pétrole parce qu'eux, euh, ils l'avaient moins cher euh, le, le, le, le les profil déchets, le profit, l'argent, etc., quitte à faire des saloperies. Et donc, euh, bah, de tout ce truc-là, moi, je m'étais dit, je veux absolument construire écolo. Et je me souviens, chez moi, ma maison qui était juste à côté de la cimenterie, bah, je me dis, je vais acheter de la terre. Donc, j'avais déjà acheté de la terre en sac qui venait de Turquie. Euh, je m'étais dit, ah ben bah, voilà, je vais isoler avec euh, tous des produits écolos euh, qui coûtent super cher. Ben bah, non, bah, la terre, je pouvais prendre la terre du lieu. Et d'abord, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai commença à défaire la tapisserie de ma maison, ouais. derrière, tout était en terre. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Je ne savais même pas qu'il y avait une maison en terre, quoi. Je pensais que c'était un produit nouveau sur le terrain. Ah ouais c'était J'avais 20 ans, tu bah, vois, ouais. j'étais tout jeune. C'était le début de, de ma réflexion là-dessus, quoi. Et, et oui, et aujourd'hui, euh, des années sont passées. Et, euh et on voit que ça revient, en fait. Ouais, on ouais, est ouais, en plein est dedans, sûr. là. On voit vraiment. Sûr, euh... voilà, ça, ça, ça revient, mais d'un autre côté, il faut vraiment, pour changer nos modes de production, il faudra se mettre tous ensemble, il faudra travailler avec, avec les agriculteurs qui produisent des ballots, il faudra arrêter les couperas dans les forêts, parce qu'il faudra choisir les arbres avec des bûcherons qui s'y connaissent pour choisir des arbres locaux qu'on peut travailler. Et puis les gens, on les a dépossédés de leur savoir dans les formations, on leur apprend à faire du prêt-à-poser, du plaqué, on ne leur apprend pas à connaître un arbre, à connaître la forêt, à connaître voilà, à, à, à utiliser les produits qui sont issus de la nature et les gens doivent se réapproprier des savoirs. Moi, je pense que le, le capitalisme, il est entré dans nos papilles, il est entré dans nos maisons et, et un jour, il faut se réapproprier la vie et c'est ça qui est hyper important. C'est un signe d'autonomie, mais tous ensemble, quoi. Voilà, reconstruire des choses, quoi. Moi, je suis sûr que quand les gens, ils auront goûté qu'en en fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ça, eh bien, la révolution, elle sera aussi beaucoup plus facile, quoi. un exemple de réussite, ce bâtiment au milieu de ce quartier, mais au milieu du quartier qui est un océan de béton, ouais, hein, ouais, tu parfait. vois, et c'est aussi nous rappeler que le, la, la bataille n'est qu'au début, enfin, c'est ouais. pas gagné comme ça. On parlait tout à l'heure en off, qu'en Inde, là où euh, la plupart des bâtiments sont construits par les gens en terre et euh, est durable depuis des, des siècles et des siècles, et ben, la, la, la promotion du ciment et du béton euh, est énorme pour que les gens aillent dans ce sens-là. Il y a beaucoup à faire encore et euh, l'association Lesa, du coup, euh, que, dans laquelle tu es. Œuvre dans cette direction, -là. ouais, nous ce qu'on essaie c'est vraiment sensibiliser à changer nos modes de production et c'est super si on va vraiment dans cette direction là et qu'on conscientise le plus de gens possible parce que les gens sont pas au courant quoi. Les gens, quand tu leur dis demain, euh, moi, je te remercie pour faire cette vidéo parce qu'ils se disent quoi, une maison en terre, on va construire des huttes. Les gens savent pas que on 30 à pas 50 ans, ouais, ouais. <rire> mais non, mais les gens savent même pas qu'il a 50% de la population dont... qui habitait dans des maisons en terre il y a encore euh, 20 ans quoi et ça diminue. Bon, euh, j'espère qu'on va réinverser la courbe dans l'autre sens mais c'est la même chose la construction en paille et le bois on peut construire sur plein d'étages alors les gens ils disent ouais mais on va pas pouvoir tout ça on a on a les assurances on a tout ce qu'il y a, mais il faut vraiment se batailler parce qu'il n'y a pas des gens qui fabriquent la terre l'idée c'est de la prendre à partir de, du sol et euh, de donner le partout. pouvoir aux gens quoi voilà elle ouais, est partout ça. exactement mais en tout cas, c'est plein d'espoir puisque c'est quelque chose de bon sens. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié d'en parler avec toi parce que juste avant euh, le fait qu'on en discute, il fait quand même quelques mois qu'on est sur ce projet-là, euh, je, je me suis beaucoup pensé, j'ai beaucoup appris, moi aussi j'ignorais beaucoup de choses sur ce sujet-là. J'espère que les internautes euh, vont apprendre énormément à travers cette courte vidéo mais aussi euh, d'aller faire des recherches eux-mêmes sur Internet parce que Internet est encore disponible, alors allez-y, hein, euh, on peut avoir beaucoup d'informations sur, sur tout ça. L'association Lesa, c'est Internet, oui, on trouvera oui, oui, tout voilà, ça dans les liens. Euh, sous la description de la vidéo. Eh bien, on ne peut pas dire qu'on aura fait le tour de la question en quelques minutes en vidéo, mais j'espère qu'on aura suscité euh, l'envie, l'intérêt hein, chez, euh, chez les téléspectateurs et téléspectatrices. Donc euh, ben bah voilà, j'ai plus qu'à te remercier. Merci à toi, euh, Jémil, pour tout le travail que tu fais et puis pour toute l'écoute. Bah, merci à toi aussi pour le savoir que tu partages et à l'association Lesa. On retrouvera toutes les informations sur la barre de description. Je te dis à, à bientôt, Michel. Ciao. Salut. Et c'est la fin de la vidéo, me voici en plein milieu de la rue pour te montrer ce qu'il faut faire pour un avenir plus durable et plus serein, et ce qu'il faut éviter de faire, arrêter absolument très rapidement, c'est-à-dire le béton, les bâtiments qui sont censés détruire détruits dans 50 ans parce que ça ne fonctionne pas, parce que tout ce qui est béton, plastique, polystyrène, va se retrouver du coup dans la nature, dans les forêts abandonnées, dans les, dans les océans, et finalement être mangé par les animaux que beaucoup d'entre nous mangent ensuite. Vous voyez, tout est lié, comme je dis très souvent sur cette chaîne YouTube, rien n'est euh, à segmenter du reste donc voilà réfléchissons collectivement ensemble faisons les choses dans le bon sens en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu moi elle m'a beaucoup appris m'a beaucoup éveillé l'esprit sur cette question de l'éco-construction et si tu apprécies le travail en général sur la chaîne youtube n'hésite pas à la soutenir sur gmail.fr slash soutenir sur tipeee sur paypal sur utip etc je te remercie beaucoup pour avoir regardé la vidéo et ceux qui soutiennent la chaîne à très bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire ciao